Impliqués, pardon. Donc, euh, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour, chers Cancer, voici vos prévisions pour le mois de février 2020. Mars continue à transiter dans votre sixième maison jusqu'au 16 février, ce qui vous donnera la vitalité et la détermination pour accomplir beaucoup de vos tâches domestiques ou professionnelles avec beaucoup de minutie et de diligence, ce qui pourrait vous donner l'opportunité de gagner des revenus supplémentaires, surtout avec l'entrée de Vénus dans votre dixième maison le 7 février. Donc, durant le transit de Vénus dans cette maison d'Albélier, vous pourriez recevoir des revenus supplémentaires, soit de votre profession, ou bien des personnes qui représentent une autorité dans votre vie, comme par exemple les parents. Le soleil, le gouverneur du Lion, votre deuxième maison sera dans votre huitième maison jusqu'au 19 février, ce qui appuie davantage la possibilité de recevoir des revenus supplémentaires en provenance des autres. Ces autres pourraient aussi être un conjoint. Donc, votre conjoint pourrait recevoir des revenus supplémentaires, ce qui pourrait augmenter les revenus du ménage. Donc, en février, vous pourriez vous attendre à un certain surplus au niveau financier. Mercure qui aura été entré dans votre neuvième maison dans les poissons le 3 février, il va être avec Neptune dans cette maison. La neuvième maison correspond au voyage ou la communication à longue distance, ce qui vous donne le désir de communiquer avec des personnes que vous connaissez et qui vivent à l'étranger. Il pourrait s'agir des membres de la famille ou bien des amis. Vous pourriez aussi voir des procédures pour voyager que vous auriez lancées auparavant, comme par exemple une demande d'un visa d'entrer dans un pays. Vous pourriez maintenant voir les résultats de ces procédures. Pardon. La pleine lune qui aura lieu dans le Lion, votre deuxième maison, le 9 février. Euh, « Fait toujours la lumière sur vos revenus et tout ce qu'il a de la valeur dans vos yeux. » Pardon. Alors, vous pourriez recevoir des revenus supplémentaires ou des cadeaux de valeur ou commencer à voir des résultats euh, sur des procédures euh, que vous aviez lancées auparavant pour augmenter votre revenu, soit avec un deuxième emploi ou un travail que vous ferez de chez vous durant le temps libre. Pardon. Le 16 février, Mars entrera dans votre septième maison, ce qui vous donnera l'opportunité d'entrer dans un partenariat soit professionnel ou personnel comme un, comme un mariage ou un engagement pareil. Les signatures de contrat seraient aussi possibles durant le transit de Mars dans cette maison. Par contre, Mars sera conjoint au nœud sud, ce qui va inciter des anciennes relations que vous auriez interrompues et terminées auparavant. Ces relations pourraient refaire surface et vous pourriez être dans l'obligation de mettre fin à ces problèmes ou à ces relations une fois pour tout. Ce qui va vous appuyer dans ce processus, c'est le soleil qui va entrer dans les poissons, votre neuvième maison, le 19 février. Et Mercure qui est déjà là en rétrogradation. Mercure rétrograde va vous inciter, euh, va euh, vous inciter à euh, voir des vieilles relations refaire surface, des relations qui seraient fort probablement de l'étranger, une relation du passé qui aurait dû être interrompue pour une longue période pourrait refaire surface alors. Et si vous aviez euh, Excusez-moi. Et si vous aviez de l'argent ou des revenus qui auraient été suspendus pour un certain temps, des bonus ou bien des gains d'un ancien partenariat qui était en litige ou quelque chose comme ça, vous pourriez les recevoir durant la rétrogradation de Mercure ou à tout le moins commencer à voir des résultats les concernant. La nouvelle lune dans les poissons, votre neuvième maison, vous donnera l'opportunité de faire des nouvelles connaissances, nouvelles relations, soit d'amitié ou d'affaires, des relations avec des gens dont la culture ou les croyances ou principes sont complètement différents euh, de ce que vous aviez l'habitude euh, de connaître. Elle vous donnera l'opportunité aussi de voyager à l'étranger, soit pour travailler ou pour entreprendre des études supérieures. Également, cette nouvelle lune favorise aussi les activités reliées à l'édition et à la publication. Pardon Donc, je vous donne rendez-vous dans les prévisions hebdomadaires où on va parler en détail des aspects qui influenceront notre quotidien. Donc, euh, je, vous, je, je, je vous demande votre soutien de la chaîne et mes et surtout partagez s'il vous plaît. Et je m'excuse des, des, des interruptions dans ma voix. Euh, je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.